Félicitations, vous venez d'avoir votre permis, mais pour en profiter le plus longtemps possible et surtout rester en vie, nous avons quelques conseils à vous rappeler avant que vous ne vous lanciez. Que vous soyez à moto, en voiture ou au volant de tout autre véhicule, vous serez considéré pendant les prochaines années comme des conducteurs novices et vous allez acquérir au fil du temps et des kilomètres parcourus les réflexes qui feront demain de vous un conducteur expérimenté. Pendant ces deux prochaines années, vous aurez trois fois plus de risques d'être tué sur les routes qu'un conducteur expérimenté. Il faudra donc être particulièrement vigilant pour vous et pour les autres, notamment pendant la première année où le risque d'accident est accru. Près de 40 accidents graves par jour impliquent un conducteur novice. Alors s'il vous plaît, pour la sécurité de tous, ne relâchez pas votre vigilance et respectez le code de la route. Attachez votre ceinture. À deux roues, le casque et les gants sont obligatoires. Respectez les limitations de vitesse. N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Pour déconnecter facilement, Téléchargez l'application Mode Conduite. Ne buvez aucun verre d'alcool. Ou à défaut, choisissez votre SAM avant de sortir. Pensez-y. N'hésitez pas à retourner dans votre école de conduite dans les 6 mois à venir pour vérifier vos acquis et vos réflexes. Bonne route à tous. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables.